Je veux compter sur ta grâce Seigneur pour les plus loin Je veux compter sur ta face Pour éclairer mon chemin Oh Jésus, prends ta victoire entière sur mon cœur pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur Je veux compter sur ta grâce Seigneur pour les plus loin Ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends la victoire tout entière. Seigneur nous bénisse levons nous. Levant-nous, s'il vous plaît. <coughs> Lisons dans le livre des psaumes.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 un cœur pur, ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle. -en Oui, c'est notre désir, notre pain, de pouvoir réellement être à conforme à ta volonté et de pouvoir marcher oh Dieu sur tes pas à toi et de pouvoir avancer pour que nous puissions atteindre le but pour lequel tu nous as appelés, Père. Louange et honneur à toi de ce que tu nous as pas laissé seul, Père. Ta fidélité, mon et Père Saint-Dieu, est tellement extraordinaire à notre endroit parce que tu demeures fidèle à ta parole à toi et c'est toi qui pourvois pour que cette parole nous puissions la recevoir. De manière à ce que tu puisses encore davantage nous conduire, Père. Merci pour cette soirée. Merci réellement pour ce moment béni que tu nous donnes, la grâce de pouvoir être rassemblés en ton nom, bénémoine Père Saint-Dieu, d'avoir cette soif toujours de pouvoir prendre de toi et de pouvoir réellement aussi marcher oh, selon ce que toi tu nous déclares, bénémoine Père parce que c'est toi qui nous transformes, c'est toi qui aussi, oh Dieu, connaît la marche que, que nous devons emprunter, bénémoine Père saint le rythme, c'est toi qui le donne, Père. Pardonne-nous et de nous encore. Nous avons. Besoin de toi, Seigneur, ton Dieu, pour que nous puissions continuer encore la marque. Merci pour tous ces chants et les cantiques que ton peuple a eu à pouvoir chanter avec beaucoup d'amour aussi, Patubisson Dieu, avec aussi le cœur tourné vers toi, reconnaissant et désirant tellement que tu puisses agir davantage, Père. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, pour nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion. Merci pour ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse pouvez vous asseoir. Notre désir, c'est de contempler sa face, que le Seigneur nous aide à pouvoir réellement aussi embriguer nos pas sur ses pas pour que nous suivions le chemin qu'il lui-même a eu à pouvoir tracer. Et comme la Bible le dit, euh, nul impur n'y passera, seul le racheté de l'Éternel. Nous lui implorons aussi la grâce, le soutien et le secours, enfin qu'il soit avec nous. Et comme l'Écriture le dit, si donc Dieu est avec nous, qui sera donc contre nous Que nos cœurs puissent seulement s'ouvrir à l'éternel, notre Dieu. Qu'il vous bénisse tous, qu'il vous fortifie et qu'il vraiment agisse dans la vie de tout un chacun pour que réellement nous puissions aussi plaire à ces dieux qui nous aiment autant et de le servir avec beaucoup de dévouement et aussi un cœur plein de reconnaissance aussi et de joie aussi. Nous réalisons toujours la grâce de ces dieux parce que chaque jour qui passe nous montre effectivement aussi qu'il est miséricordieux, et lent à la colère et riche aussi en bonté. Quand nous regardons le monde dans lequel nous vivons, Oh, c'est vraiment le Seigneur notre Dieu, c'est parce que Il a manifesté vraiment quelque chose de tellement si grand à l'endroit de l'homme, c'est le sacrifice qui a été offert. Autrement, cette terre dans laquelle nous sommes aurait déjà été brûlée depuis très longtemps, mais c'est cette grâce de Dieu, cette miséricorde de Dieu qui nous maintient encore parce que lui n'a jamais voulu que l'homme soit perdu. Et son amour à lui s'est lancé pour nous. Alors que nous étions, nous y sommes dans le bourbier, nous devons saisir cette main qui nous est tendue effectivement et, et la saisir avec beaucoup de reconnaissance. Et savoir que sans cela, nous ne serons pas aujourd'hui vivants. Et puis, nous ne pourrions jamais voir sa face, mais il a voulu que nous puissions trouver grâce à ses yeux pour que nous puissions voir réellement aussi sa face. Nous avons un service de baptême, je voudrais jusqu'à nous entrons dans les Saintes Écritures. Nous lisons dans les livres de Hébreux au chapitre 10... Et là, nous lisons juste le verset, à, à partir du verset euh, 35, je pense que c'est cela. Dans les Hébreux au chapitre 10, le verset, euh, chapitre 10, le verset 35, nous lisons ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération.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 Tendre père est précieux, sauveur. Nous nous tenons devant ton trône de grâce, reconnaissant combien tu es tellement précieux et très important pour nous aussi, Père Saint-Dieu, de pouvoir également nous coordonner dans tout ce que nous sommes, parce que nous voulons vraiment être à toi, être sanctifiés, comme tu le dis, Père. Oh Dieu, le corps, l'âme, tu es le maître qui a la capacité de pouvoir encore agir dans un être humain, Père, pour qu'il soit taillé comme toi tu le veux, Seigneur. Sois avec nous encore ce soir. Nous te remercions pour ta parole et aussi pour le service que nous aurons tout à l'heure, Père Saint-Dieu. Aide-nous encore, Père, car nous t'avons ainsi prié. Je te demande cette grâce, au nom de jésus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. » C'est dans cette écriture que nous pouvons voir réellement ce que le croyant est appelé à pouvoir surtout prêter attention et de pouvoir... Parce que lorsque le temps avance, on entre souvent dans les habitudes, et puis bon, euh, certaines répétitions deviennent effectivement comme les choses que, qu'on connaît, et puis évidemment, effectivement, mais on ne prête pas trop attention aux choses. Ce sont des choses qui sont tellement si petites et simples aux yeux de vous, effectivement, mais qui sont tellement si importantes aux yeux du Seigneur. Vous savez, c'est, souvent, on pense qu'il faut faire de grandes choses pour que c'est sinon. En fait, c'est tellement dans les petites choses, effectivement, que Dieu se trouve, en fait. Et c'est pour ça qu'il dit que si tu es fidèle à la petite chose, alors Dieu te confiera aussi des grandes. Et nous devons réaliser, comme nous venons de lire effectivement dans l'Écriture, la Bible nous fait savoir qu'il il, il est absolument important que nous demeurions fermes effectivement à ce que nous avons eu à pouvoir avoir comme grâce. Comme ici, ici il dit que c'est une assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Cette assurance effectivement est venue comment auprès de vous en fait parce que si, si Dieu n'allume pas l'étincelle, effectivement, dans le cœur d'une personne, personne ne peut arriver à pouvoir tenir. Il faut que Dieu ait fait quelque chose. Et je crois qu'il y a quelques, quelques jours, je crois que c'est là, oui, il dit « Le mal a vraiment une puissance pour agir toujours sur l'homme. L'homme est très sensible à l'attraction du mal. » Mais quant au bien, c'est très difficile que l'homme soit, se sente effectivement désiré du bien. Vous savez, j'étais touché tout à l'heure, j'ai eu ces, ces enfants que j'aime beaucoup. Ce sont les, les enfants de ma bien-aimée de sœur. Euh, notre sœur est ici, Ce sont aussi mes enfants. Notre sœur et, et alors les enfants sont venus dans mon bureau. Et, et, et j'avais un témoignage à pouvoir me rendre. Et c'était euh, Noah et aussi euh, Marisa qui sont donc venus. Et, et voilà, <rire> nous étions assis avec elle. Alors, euh, oui, Marisa isaac m'avait fait quelque chose qu'elle voulait bien. Et c'était donc ce qui savait que je voulais... J'ai m'apporté les cakes et puis je lui ai demandé de voir s'asseoir et puis je demandais comment ça allait. Et puis ils euh, voulaient me rendre aussi témoignage de ce qui s'est passé aussi. Alors, euh, elles me disent que voilà que, et, et nous, les, les, les, les, les, les samedi, je crois que c'était samedi, hein, avec euh, leur maman, ils étaient à, à, assises là, et alors ils parlaient, et leur maman euh, les exhortait, alors on leur faisait savoir, elle dit, des enfants de Dieu comme vous, les filles de Dieu, vous ne devez jamais vous habiller comme le monde, et leur donner des conseils, Effectivement, voilà qu'on doit se comporter dans la maison du Seigneur, ne copier jamais les mondes, parce que les mondes commencent à pouvoir entrer. Et la maman donnait des conseils, c'était un samedi, hein, soit, des conseils, effectivement, à ses enfants, leur montrant comment il faut s'habiller, comment il faut se tenir, effectivement, et ne pas aller dans les choses comme, euh, des, des, danser pour des choses inutiles, comme ça, des, des choses qui semblaient comme si des cantiques. Donc, dans la maison, il parlait de cela. Et puis ils sont allés dormir aussi. Et je pense que euh, leur papa aussi a eu à pouvoir leur parler parce qu'ils étaient euh, là et la musique passait effectivement de soi-disant quantique. Mais bon, euh, alors je crois que euh, Marie Isaac s'est levé pour euh, les têtes, une a dit, mais non, vous ne pouvez pas aller vous, euh, vous ne pouvez pas, vous en tant que fille, fille de Dieu, vous ne pouvez quand même pas aller euh, vers des, des, des, des choses comme ça, danser pour cela, c'est pas, pas, pas, pas ce que vous devez faire. Donc papa et maman et, et, donnaient des conseils comme cela aussi à leurs enfants. Alors ils disent dormir, je pense vers Bini hein. et euh, alors ils ont dit que quand ils sont arrivés donc le matin ici après avoir chanté les cantiques et voilà que je suis monté donc du haut de la chair et puis vous avez entendu effectivement ce qu'il allait dire alors quand ils sont sortis il dit mais c'est quand même extraordinaire parce que ce que notre maman nous disait à la maison et ce qu'on vient d'entendre c'est mot à mot comme notre mère le disait à la maison donc leur maman les éduquait leur maman leur montrait effectivement ce quand ils sont venus ici ils ont entendu exactement la même chose alors, euh, je les ai regardés, j'ai dit, euh, vous avez entendu ça, c'est vrai Je pose la question à Noah, est-ce que ce que Marie-Isaac dit, c'est vrai Que maman dit, oui, c'est vrai, c'est vrai, j'étais là. Et maman, elle nous a parlé samedi à la maison, quand on est venu, ben, on était étonnés de voir que vous avez répété mot en mot les choses que notre maman nous disait concernant l'habillement, concernant ceci et cela. J'ai dit, mais alors, vous avez quand même réalisé que votre maman était une fille de Dieu Elle dit, oui. Alors, j'ai dit, je pose la question comment avez-vous trouvé cela le conseil que maman vous disait dans l'habillement que vous puissiez vous habiller normalement pas des, des choses comme ça effectivement comme vous l'avez aussi entendu comment vous trouvez cela vous, chères fille j'aime bien les enfants parce qu'ils sont sincères alors euh, Marie-Isaac me dit euh, c'est pas facile j'ai trouvé un peu pas facile du tout c'est ce que la maman disait comme on entendait dire J'ai dit, pourquoi C'est pour ça que j'ai dit que j'étais très heureux. Elle m'a dit, mais parce que, vous savez, quand nous sommes des jeunes, nous sommes aussi attirés par. Elle dit, l'attraction, la, la, vraiment, les, et quand vous êtes avec des amis, tout ça, vous sentez que vous êtes quand même... Vous ne pouvez pas vraiment hein, se tenir vraiment comme cela dans la vie. Mais il faut que vous fassiez quelque chose quand même qui y va... Je les écoutais, je regardais. Et puis, je pose la question à Noah. Et Noah, toi Il dit, moi aussi, c'est la même chose aussi. Hein? Vraiment, comme ça, comme ça, c'est difficile. Il y a aussi l'attraction. Là, on veut quand même être un peu comme ça, comme les autres, ainsi de suite, évidemment. Et euh, c'est pas facile. Alors, je les regarde, je dis, je suis content de vous entendre. Je dis, mais vous vous souvenez que je dis toujours que vous ne pouvez pas venir à l'église parce que vous vous sentez obligé. Il dit, quand on vous oblige de venir, effectivement, que vous venez parce que vous êtes obligés, il n'y a rien que vous, a... vous ne prenez même pas plaisir à cela. J'ai toujours répété cela. Et à vous tous aussi, c'est important cela. Sinon, vous venez mettre des ordres ceci, et puis euh, parler des gens, ceci, parce que vous n'avez pas compris pourquoi vous venez ici. Alors, écoutez bien, j'ai dit aux enfants, j'ai dit, vous avez difficile, vous sentez c'est ce n'est pas facile de pouvoir vraiment se tenir comme les saintes écritures veulent. Vous sentez qu'effectivement que vous avez l'attraction d'aller toujours là-bas parce que... Alors je vais vous donner juste un exemple. J'ai dit, toi, Marie-Isaac, tu as fait tes études et tu arrives en fait au branchement. Depuis que tu as commencé tes études, même primaire, tout ça, bien monté, secondaire, tout ça, maintenant, tu arrives au branchement de l'université, tu as toujours eu le désir de, venir, de devenir médecin, toi. J'ai dit... Et ça, c'était les désirs profonds dans ton cœur. Maintenant, quand tu arrives maintenant au branchement, il y a maintenant des options. Parce qu'il faut, quand tu, parce que vous avez les primaires, secondaires, ce sont les branches principales. Et puis après, maintenant, il y a des options. Vous devez quand même arriver, même si la seconde année, mais choisir maintenant votre option que vous sentez que ça, je vais faire. Bon, vous arrivez à ce branchement-là. Ici, vous avez le secrétariat de direction. Et là, vous avez ce qu'on appelle l'option pour la médecine. Toi, Marisa, comme tu as toujours aimé la médecine pendant que tu grandissais, évidemment, tu as fait ton choix de pouvoir maintenant prendre la section donc, de médecine avec tout ce qu'il y a, tu as commencé, tu, tu sens que tu aimes bien quand tu es là-dedans, tu sens « Ah, c'est ce que je voulais, je vais être vraiment là-dedans. » Parce que c'était la chose que tu as choisie, ça correspond à tes envies, à ton désir, tu veux devenir médecin. Mais ici, là... C'est le secrétariat de direction que Noël, elle aussi, a eu à pouvoir euh, choisir aussi, parce qu'elle a toujours voulu être secrétaire de direction aussi, de suite. Noël a commencé aussi, elle a commencé sa formation, ses études, effectivement. Elle se sent tellement si bien dans ses études, sa secrétariat de direction. Et puis, elle vient vers toi, Marie-Isaac. Et te dit, Marie-Isaac, vraiment, la formation que moi j'ai, Prise, oh là là, secrétaire la direction, je me sens vraiment très bien, je, je m'épanouis là-dedans, vraiment, c'est vraiment ce que je voulais, c'est agréable, pour moi, je me sens vraiment bien. Il dit, mais je pense que si vois comme je suis là-dedans, je voudrais que toi aussi tu viennes aussi dans la formation où je suis secrétaire, parce que je me sens très bien là-dedans aussi. Alors, mais toi aussi de ton côté, quand tu as pris la médecine, tu es entré dans la formation, tu te sens bien dans la médecine, effectivement, c'est agréable. Mais, mais Noah veut te convaincre que toi, tu dois quitter la médecine et venir effectivement vers les secrétaires de direction qu'elle aime tellement. Parce que quand il dit je m'épanouis bien, est-ce que toi, tu vas accepter de quitter la médecine et de pouvoir aller faire des études de secrétaire de direction? Elle me regarde. J'ai dit, je, je voudrais savoir ton cœur à toi. Tu vois, fait. Elle dit, non, je peux pas. Moi, j'ai dit, pourquoi? Parce que j'aime la médecine. Parce que j'ai choisi la médecine. J'ai dit, c'est comme ça avec Dieu. Si tu n'aimes pas le Seigneur, si tu n'as pas choisi de pouvoir vivre, parce qu'il faut connaître pourquoi tu l'as choisi, pourquoi tu vas prier. Alors, quand il te dit quelque chose, tu changes automatiquement. Tu vas pas, parce que il n'y a pas de relation entre la, la, la, le secrétaire de direction et la médecine. Non, tu ne peux pas changer la médecine pour devenir secrétaire de direction. Même si elle se plaît là-dedans, ce n'est pas ta place. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être. Ma place n'est pas dans ces choses-là. Quand on me parle d'habillement, je ne peux même pas me plaindre parce que je trouve que vraiment, moi, en tant que fille de Dieu ou fille de Dieu, je dois être comme ça. Et alors quand vous n'êtes pas vraiment là-dedans dans la chose, de, ce que je leur disais, c'est pour ça que les saintes Écritures nous disent que <rire> soit tu es chaud ou soit tu es froid. Amen. Et quand tu as un pied là-bas, un pied ici, quelque, quelque part tu être attiré quelque part, parce qu'en ce moment, tu n'y pas de conviction quelque part. Et c'est cela que, au point où vous pouvez comprendre et regarder nos enfants et ce qu'il en est. Nous avons la responsabilité. Amen. Vous, en tant que parents, votre responsabilité est, est vraiment importante et sous davantage aussi, grande aussi, à rapport avec nos enfants. Et je crois que je sais plus tellement qui disait, oui, c'est ma, ma bien-aimée, mais avec les enfants, et c'est parfois difficile quand on leur dit, ne faites pas ceci, les enfants veulent toujours faire le contraire. Vos enfants que vous éduquez ici, frères et sœurs, ils peuvent pas devenir plus forts que vous ils ne peuvent pas vous imposer quoi que ce soit. C'est vous qui avez l'autorité. Ce qu'on appelle l'autorité parentale. Une, une, une, une, ta fille à toi peut imposer que je vais porter mon vivant dans ta maison. Non. Le mien, si c'est comme ça, ma fille dit ça, je la chasse. Je vous dis la vérité, mais je vous ai déjà dit non, mais c'est dit non. Chez moi à la maison, je t'ai dit, porte des vêtements. Tu veux que tes sous-vêtements ou tes, tes jupes là, minina puissent se voir à l'extérieur. Chez moi, il n'y a pas de maison de prostitution. Hein. Tu prends tes bagages et tu pars et tu t'en vas. D'ailleurs, il y a des centres ici, les, les gens peuvent vous recueillir là où vous voulez. Parce que tu ne veux pas être correct dans ma maison, eh bien, tu sors. Oui, non, mon frère, ma soeur. Vous savez, Dieu, quand il nous aime, il nous frappe. Mais tu ne peux pas toujours être doux avec ton enfant, c'est si et cela. Ah bon? Nous retournons ici. « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Peu importe effectivement toute la puissance que le monde peut avoir sur toi en tant que croyant. Tu connais la raison pour laquelle tu es devenu un croyant. Ce n'est pas pour marchander ta foi, pour marchander ta destination. Non, non, non, non, non. Même s'il faut... Le Seigneur est parti à la croix seul. Tout le monde l'a abandonné, mon frère. Il savait, lui, pourquoi il était venu. Il savait pourquoi il vivait comme cela. Alors c'est ce qu'il attend de toi et de moi. Je ne peux pas obtenir ce que le Seigneur a fait comme promesse sans aussi passer par ce même chemin. Il faut que je fasse un choix, que je comprenne le pourquoi de mon choix. J'aime des hommes, et depuis je m'arrête. Cet homme de Dieu ici, je crois que c'est Josué, il a marché avec le Seigneur. Et le Seigneur lui a parlé effectivement. Il a dit « Moi et ma maison, moi et tout ce qui m'appartient. » C'est la vérité. On doit devenir des hommes et des femmes au caractère parce que nous voulons avoir le meilleur. Nous voulons pas être un soi-disant chrétien croyant. Je veux être le parfait, le vrai chrétien, le croyant. Et quand on le voit, on dit non, sans, ça l'ombre d'un doute. Il est comme ça. Le monde et tout ce qui nous entoure, effectivement, ne peuvent pas avoir la force sur nous. Que Dieu vous bénisse. Les venons, nous allons prier parce que nous avons le service des baptême. Tendre Père et ce sauveur. Nous venons encore à toi pour te dire encore merci Père. Nous voulons vraiment nous traiter durement encore, Père Saint-Dieu. Revenir aussi dans le jeûne de la prière, mon bénémoine, Père Tubissant, pour que tout ce qui nous a vraiment, Père Tubissant, entraîné à ce que nous puissions vraiment nous donner de toi, Père Saint-Dieu, puisse s'éloigner de nous, mon bénémoine Père Dieu. Oh, tu es vraiment notre lumière, mon bénémoine, Père Tubissant. C'est toi comme ton Fils, Père Tubissant. Il l'a dit tout à l'heure dans la prière, sans toi, nous pouvons tous les efforts qu'on peut faire, ça ne boutique à rien. Mais nous avons besoin de toi, mon bénémoine. Pâtissant Dieu. Toi, dis, si mon peuple, ce qui Père mon Dieu, c'est vrai qu'il reviennent avec le cœur brisé, compris, et cherchant ma femme, je, je me ferai voir, mon béni, mon Nous avons besoin de, de toi dans notre vie, mon béni, Nous avons besoin de, de, de ce changement véritable, mon béni, qui fait de nous de peuple de Dieu, Petit des fils et des, des filles de Dieu, ceux qui aiment réellement Dieu et qui savent pourquoi ils ont pris cette orientation, mon bien Père Saint Dieu. Alors, nous pouvions aussi comme oh, les religieux de ce monde, béné Dieu, ils sont dans les églises et, et à l'extérieur, ils font dans les boîtes de nuit ils font tout ce qu'il va pouvoir faire. Mais nous, ce n'est pas comme ça que tu nous as éduqués, mon béné Dieu. On nous a retiré de ces endroits, béné pour nous sanctifier, mon béné Dieu, pour nous laver avec de l'eau pure, mon béné-pâtivissant. Oh Dieu, afin que nous puissions penser juste, mon Père Dieu, avoir des sentiments purs, comme tu l'as dit, ben, la Père Dieu, et surtout nous aimer ardemment les uns les autres, mon roi. Puisses-tu nous aider encore ce soir et nous voulons te remettre le service de baptême en entre tes mains, Seigneur, oh Dieu. Te remerciant pour ce que tu fais, pour ce que tu feras encore davantage, mon roi. Tu attires les hommes encore aujourd'hui, Père tes Dieu. Attire encore davantage, mon ben, bébé de mes personnes, Dieu. Ceux qui se sont rétrogradés et refroidis, bébé ben, de mes ramène-les encore davantage, mon ben, bébé de mes pas son, Dieu. Qu'ils voient réellement aussi ta vie parmi ton peuple, mon ben, bébé de mes pas Cette vie qui peut secouer les hommes, mon ben, bébé de mes pas et les ramener encore davantage à prendre, prendre en considération pendant ta parole à toi, mon Sauveur. Sois béni et sois glorifié encore, car nous t'avons ainsi prié, mon Seigneur, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Viens, mon grand mère Il y, y a un cantique, un, un, un cœur, il dit « La grâce écoule, des Golgotha, la grâce écoule, coule cool pour moi. » Profond mystère Oui je le crois La grâce s'écoule coule, coule pour moi Nous allons redonner un cœur Et nous allons aller pour le service de baptême 274 dans les phares, 274 cent Quand la Bible ici s'y va, croire et obéir. <coughs> Quand la Bible ici si bas illumine nos pas, que sa voix, Dieu veut nous soutenir. Quand je veux ce qu'il veut, en son ange je le peu Simplement Thank you.